Le calendrier de l'Avent 2016 de Toty Pies. Jour 13 Rudolf est le reine le plus populaire du Père Noël, et il a un nez rouge. Le second plus populaire est Ride, qui est toujours derrière Rudolf pour traîner le traîneau du Père Noël. Lui par contre a un nez marron. Pourquoi Il n'arrive pas à freiner aussi vite que Rudolf.